Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'aborde des sujets basés sur l'économie car j'ai reçu énormément de questions concernant la taxation sur l'importation de produits venant de la Chine et qui entrent aux États-Unis. Certains d'entre vous l'avaient entendu dire que Trump avait augmenté les tarifs douaniers et vous savez pas trop de quoi il s'agit. On va aller voir ça dans pas long, mais avant, assurez-vous de vous abonner à ma chaîne, de cliquer sur la cloche pour rester au courant des prochaines nouveautés et de liker la vidéo. Alors, on y va! Alors, pour vous mettre un peu dans le contexte, notre chat, président Trump, a jugé bon de taxer les produits d'importation chinoise une première fois en 2017, si je me souviens bien. Euh, ça avait affecté des centaines de milliers de produits, pour la plupart étaient reliés à des grandes industries là, comme le fer, par exemple. Mais la plupart des vendeurs Amazon n'avaient pas été touchés par l'augmentation. Puis, vient la nouvelle annonce de cette semaine du président américain disant qu'il allait une fois de plus augmenter les tarifs douaniers, passant de 10% à 25% sur plus de 5000 produits. Dites comme ça, j'ai lu qu'il y avait le bœuf, les fruits, les légumes, les manteaux, les frigidaires, les réfrigérateurs, les meubles, les, les bicyclettes, les scies électriques et certains produits électroniques avaient euh, été impactés sur l'augmentation. Je vais mettre en, le, le lien de tous les produits en dessous de la vidéo. Là, je vais faire des petites recherches sur Internet pour aller vous trouver ça. Alors, moi personnellement, comment que j'ai réagi? C'est certain que euh, j'ai tout de suite été regarder quels étaient les produits qui avaient été augmentés. Parce qu'on parle de 25% et c'est quand même énorme. Puis, puisque une partie de mon business là, est déjà sur Amazon, ben j'ai réagi pas mal comme tout entrepreneur le fait. C'est-à-dire que je me suis mise à la recherche de nouvelles solutions, à savoir comment je peux éviter d'être touchée par ces augmentations-là. Comment faire pour déjouer le système? Est-ce qu'il y a une autre solution, d'autres façons de faire les choses? Puis eh bien, la réponse, vous allez vous en douter, c'est oui, en gros majuscule. Moi là, je le vois comme grand challenge, grande solution. Je vais d'abord commencer à regarder, bon, quels étaient les produits qui avaient été touchés par les augmentations. Euh, heureusement là, pour l'instant, aucun de mes produits le sont là, sur Amazon États-Unis, mais comme on peut pas vraiment se fier là-dessus parce que Trump peut faire n'importe quoi. Hein, c'est le président, puis il peut faire d'autres changements là, dans le futur. Bon, En plus des États-Unis, mes produits sont distribués à travers le Canada, certains pays de l'Union européenne. Puis là, je travaille aussi euh, actuellement à les faire développer dans d'autres pays. Le point où je veux en venir, c'est que pour tous ceux là, qui vendent exclusivement sur Amazon.com et qui ont peur de cette augmentation-là, eh bien, sachez que vous pouvez vendre vos produits sur d'autres plateformes qu'Amazon USA. Pensez au Canada, pensez à l'Union européenne comme que j'ai fait ou l'Australie, hein, pour en nommer que quelques-uns. J'en profite aussi pour vous rappeler que la formation Amazon Be Wild and Free est la solution quand vous avez des questions et ce, pour toutes ces facettes, que ce soit pour l'ouverture de votre compte vendeur ou si vous avez des questions reliées justement aux taxes douanières, je suis là pour vous aider. Alors, je vous dis à bientôt et bye tout le monde!